Bienvenue dans la présentation de la gestion des ouvertures des bibliothèques dans Bokeh. En tant que bibliothécaire, je souhaite gérer les ouvertures de ma bibliothèque. Je me rends dans l'administration de Bokeh, dans le menu Bibliothèque, et je clique sur la petite icône en forme de calendrier. Je me retrouve sur l'interface de gestion des plages d'ouverture, je peux tout de suite commencer par dire que ma bibliothèque est fermée les jours fériés. Ensuite, je vais rajouter euh, une première plage d'ouverture. Ma bibliothèque étant euh, fermée habituellement le lundi, je vais commencer par euh, déclarer une ouverture tous les mardis. Euh, ma matinée va commencer euh, de 10 à 12 heures et euh, l'après-midi va commencer de 14h à 18h. Pour faciliter la saisie, je peux utiliser l'icône de duplication, la petite icône de duplication d'une ouverture, et enchaîner en définissant l'ouverture du mercredi, qui est à peu près la même chose, sauf que je vais être fermé le matin. On voit que maintenant, j'ai deux ouvertures habituelles, le mardi, le mercredi, et le mercredi, je suis fermé le matin. Bokeh vous permet aussi euh, de définir des horaires d'ouverture de, ou de fermeture exceptionnelle. Imaginons que je veuille... Euh... Alors, je vais commencer à dupliquer une ouverture. Voilà, je vais dupliquer celle-là. Je vais dire que celle-là, exceptionnellement, euh, voilà c'est à dire que ce n'est pas une répétition donc je ne mets pas de répétition mais exceptionnellement un jour en particulier euh, par exemple le jeudi euh, euh, le jeudi 21 février 2019 euh, je vais être euh, je vais suivre des horaires euh, exceptionnels qui vont être euh, le matin euh, à partir de 8h30, je vais chercher 8h30, voilà, à partir de 8h30 jusqu'à jusqu 9h30, voilà, et je serai fermé l'après-midi. Bokeh a compris que le jeudi 21 février je serai ouvert en matinée et fermé l'après-midi. Euh, si je veux définir euh, par exemple là on voit que je suis habituellement euh, ouvert les mardis mais si un mardi en particulier je vais être fermé complètement je peux ajouter une plage d'ouverture pour un jour euh, comme un mardi 19 et je vais cocher les deux cases à cocher qui disent que je suis fermé la matinée et l'après-midi. On voit que Bokeh a compris que j'ai une fermeture exceptionnelle le 19 février. Et ensuite, euh, imaginons que j'ai une période d'ouverture euh, ou de fermeture exceptionnelle euh, qui... Euh, qui va donc commencer à une certaine date et ou finir à une autre date. Je peux ajouter une plage d'ouverture, par exemple pour mes horaires d'été. Alors là, du coup, ça devient intéressant de lui donner un petit nom, cette page horaire. Je vais dire que en été, tous les mardis, alors ça va commencer euh, hop, hop, hop, au mois euh, de juin, le 21 juin. Donc à partir du 21 juin, euh, en fait, ben je, le mardi, je vais être fermé le matin et ouvert uniquement l'après-midi. Et là, Bokeh me dit que j'ai des horaires d'été à partir du vendredi 21 juin euh, qui sont différents. Ce serait pareil pour, euh, pour une fermeture. Je peux voir, aller voir sur mon site ce que ça donnerait. Alors les horaires sont utilisés, par exemple, dans une boîte bibliothèque. Donc là c'est une boîte bibliothèque qui, euh, qui présente la carte. Et on peut voir que Bokeh trouve des horaires habituels. Les mardis et les mercredis. Et qu'il y aura les horaires d'été à partir du 21 juin. Bokeh, bien sûr, ne présente pas les ouvertures exceptionnelles et les fermetures exceptionnelles qui sont déjà passées. Donc si je veux voir par exemple apparaître une de ces, euh, une de ces ouvertures exceptionnelles, bah, je vais juste la décaler un peu dans le, date, dans, la, dans, dans le temps pour la démonstration. Et là, je vais retourner sur mon site pour voir qu'il y a une ouverture exceptionnelle. Le 20. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. A plus dans une prochaine présentation.